Je m'en vais vous dire euh, au départ que si un entrepreneur montait un film sur son parcours, vous allez dire que les scénarios sont exagérés. Parce que vous allez rencontrer 10 000 entrepreneurs ils vont vous donner 10 000 définitions, 10 000 stratégies pour parvenir à leur fin. Aujourd'hui, vous avez constaté que l'État qui était avant pouvoir d'emploi, entrepreneur, a pris un recul. Pourquoi Parce que dans les années euh, 2000, enfin 1982, peut-être, euh, la maman est témoin, la plupart des usines qu'on avait en Guinée appartenaient à l'État. Mais avec la démographie et d'autres facteurs, l'État a pris un recul essaie de jouer le rôle d'arbitre entre les différents intervenants. Cela est dû à quoi 80 ou 70% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. Ce sont des grosses entreprises ici qui payent comme taxes qui permettent de payer les fonctionnaires construire des routes, des hôpitaux. Et presque plus, plus de 50% de nos capitaux que nous avons dans le pays appartient à des étrangers. <t 'en fait> Tout le reste que vous voyez, on dit des commerçants en Adina ou enfin d'autres entreprises, ils ne font même pas 10% du PIB. C'est pour cela, difficilement vous allez euh, voir des, des, des entrepreneurs faire de la politique. La politique ne règle pas un problème dans un pays c'est plutôt l'économie. Donc l'État a pris du recul, tout simplement, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, si ce sont les multinationales avec leur casque qui permet de payer disons les salariés, les capitaux, c'est pratiquement des capitaux étrangers. Et ceux qui essayent, les, les grosses entreprises qui sont là, qui essayent de faire avancer les choses, on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux aussi investissent beaucoup plus pour nourrir et faire fonctionner des entreprises étrangères. Vous partez aujourd'hui chez un commerçant qui a des millions de dollars, vous partez chez lui, son salon, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est importé. Il a de l'argent, c'est vrai, mais malheureusement, son argent ne fait que vivre une entreprise étrangère. Donc l'État, les États africains n'avaient pas d'autre choix... Que de demander aux jeunes, de demander aux structures qui s'occupent de la jeunesse, de faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est pour cela, partout aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat. Et malheureusement, tout ce qui est abondant, je parle du sa nuit. La Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de sous et malheureusement, on n'a pas encore de potable. Donc, cette dynamique de jeunes qui essayent plus ou moins de s'adonner ou d'entreprendre, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes, de problématiques que les gens ne cernent pas. Parce que qui parle d'entrepreneuriat doit forcément parler d'entrepreneurs et d'entreprises.